Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui à Style. Nous allons rouler avec Style. <rire> du style et beaucoup de boue, visiblement. Regardez-moi ça. Le trajet fait une trentaine de kilomètres il va nous permettre en fait de redécouvrir une cascade mythique en Alsace la cascade du Nidec. Allez, c'est parti C'est pas très chaud aujourd'hui, hein Ça souffle. Bon là vous ne voyez pas l'écran, mais ça monte. Alors, ah, problème Mais comme d'habitude, il y a p... un morceau de bois qui rentre dedans, mais c'est hallucinant. Encore un bout de bois. Il les aime, hein Moi j'aime le bois. J'adore Je... ça. Ouais, j'étais si alors. Oui, j'étais dans l'industrie la... mécanique du bois. Et maintenant, il est prof on sait pas où s'emmerder. Qu'est-ce que lui Il est temps de changer de roue. Hein. <rire> vous êtes plutôt euh, vétéran Sherman ou euh, Monster Pro de Bigode Dites-le dans les commentaires. Et envoyez vos dons. Voilà, envoyez vos dons à l'association. Vous dites bien que là, faut qu'on change de roue, quoi. Alors, s'il vous plaît. Une petite caisse! S'il vous plaît, s'il vous plaît! Je peux vendre des vis si vous voulez, euh, je vous vends des vis, ça va vous donner des sous. Un monteur, elle en a plus dans sa roue. J'ai tout vendu! Allez, c'est reparti! Là, ouais, ça donne envie de travailler dans le bois. Euh franchement non, mais c'est pas grave, on va gagner. Bon là faut pas tomber hein les gars. Hein. Très chers téléspectateurs, on va gravir la montagne Mais c'est vrai en plus En vrai on s'est trouvé de chemin Allez fais gaffe parce qu'il y a vie. Ouais. un public ici c'est bon hein. ouais. Bon là ça se voit pas trop à l'écran donc moi je dis un petit coup de rôle. Qu'est-ce que t'en dis Allez <rire> Vas-y allez, un ah, d'autre c'est du sommet du Mossberg, imprégné de l'esprit des géants qui ont façonné cette terre légendaire qu'on devine par de la lessive majestueuse des Vosges, à quelques lieux de là, la célèbre cascade du Nidec. Une muraille de roche volcanique haute de 25 mètres qui donne au lieu une dimension mystique et fabuleuse. Bon bah Comment c'est paumé bah On va rentrer maintenant hein. Et voilà la balade est terminée, encore une nouvelle aventure avec Lecteur d'Azaz. A très bientôt sur Youtube. Hop la guys Et roule ma boule